Donc, je m'appelle Mathilde, je suis développeur Python. J'ai commencé à utiliser Python dans le cadre de mes cours de statistique, donc avec les librairies NumPy et Panda. Euh, après, j'ai fait de la programmation logicielle euh, avec Python 3.5. Ensuite, je suis passée à Python 2.7 avec euh, la société Alexandria, qui est ma société actuelle qui utilise aussi Django, donc on a voulu être à, un petit peu à, le plus à jour possible et étant donné que moi je n'ai pas du tout accroché à Python 2, c'est moi qui ai été chargé de la migration vers Python 3.6. Bonjour, je m'appelle Philippe Boulanger, donc euh, moi je suis ingénieur chez InVivo, une société de conseil, euh, et aujourd'hui bah, je capitalise à peu près 20 années d'expérience, et j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai commencé par de l'industrie euh, dans le milieu du calcul, simulation numérique, euh, mécanique. Ensuite, je suis passé dans l'environnement de l'embarqué pendant trois ans. Et depuis 10 ans et demi, je suis dans la banque finance. Ça fait 19 ans aujourd'hui que je travaille en Python. Donc j'ai commencé depuis Python 1. Et euh, donc c'est un, un langage que je commence à bien connaître. Voilà. Je vais vous parler de pourquoi c'est intéressant de parler de passer en Python 3. Donc, euh, tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que la plupart des grosses boîtes qui utilisent Python sont en train ou ont déjà migré euh, à la version Python 3. Donc, par exemple, on vient d'apprendre que Dropbox euh, a fini sa migration au mois de septembre de cette année, mais ils ont mis trois ans à migrer à Python 3, donc, ce qui est quand même assez conséquent. On a su aussi que Instagram a migré aussi son, son projet vers Python 3. Donc tout d'abord, pourquoi il faut vraiment passer à Python 3 Python 2.7, l'arrêt du support est prévu pour le 1er janvier 2020. Ça veut dire qu'après ça, il n'y aura plus de, de patch de sécurité, il n'y aura plus de mise à jour sur Python 2.7. Et euh, suite à cette annonce, il y a pas mal d'extensions qui ont dit bah, si euh, ça s'arrête, on ne va pas continuer à développer pour que ce soit compatible avec Python 2. Donc par exemple, Django, la version 2.0 qui est sortie, elle n'est pas compatible Python 2. Euh, NumPy ou Skippy ont, ont décidé qu'ils arrêtaient leur support le 1er janvier 2019. Donc c'est quand même bientôt. Après, il y a d'autres exemples, mais voilà. Il y a aussi euh, l'arrivée de Python 4. Donc euh, elle est possiblement prévue pour 2023. Le le, la seule chose à laquelle il faut penser, c'est que même si euh, la migration 3 à 4 devrait être euh, le même genre de migration que de 1 à 2, qu'il ne devrait pas y avoir de coupure, ce sera quand même plus facile de passer de, la, de Python 3 à Python 4 que de passer de Python 2 à Python 4 directement. Qu'est-ce qui est intéressant dans Python 3 euh, Tout d'abord, c'est l'apparition, l'utilisation vraiment de la programmation asynchrone donc pour ceux qui sont allés à la, aux, aux, aux conférences sur Asyncio ce matin du coup vous avez pu en, en voir un peu plus donc je ne vais pas non plus m'attarder dessus et euh, pour ma part je trouve que Python 3 est quand même beaucoup plus cohérent donc euh, on peut je vous en parle encore je, le, ouais, je, je vous en reparle après mais euh, ça passe donc euh, par euh, la généralisation des générateurs au lieu d'utiliser des conteneurs, donc ça c'est un peu compliqué à comprendre une phrase comme ça mais je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Il y a aussi euh, l'utilisation de la programmation fonctionnelle. C'était déjà présent en Python 2, mais pas très utilisé. Alors qu'en Python 3, on l'utilise. Donc les différences entre Python 2 et Python 3. <rire> tout d'abord, il y a le print. Comme euh, la plupart du temps, c'est ce qu'on pense quand on pense à la différence. C'est que print, au lieu d'être une instruction, devienne une fonction. Donc, pour moi, ça ça fait partie de la cohérence, c'est euh, qu'on appelle print. Avec une fonction. Dans le même ordre d'idées, c'est euh, raise, du coup, qui, euh, qui utilise donc ioError. Donc, c'est le même principe. On devrait l'utiliser avec des parenthèses, pour faire simple. Il y a aussi euh, le long. Donc, en Python 2, on a le, le type de variable int, donc des entiers. Mais il y a aussi le type de variable long, donc ce sont des entiers longs, très longs. En Python 3, euh, le long disparaît parce qu'en fait, le int devient long par défaut. Il y a aussi une différence, donc pendant que je suis sur les chiffres, c'est que en Python 2, lorsqu'on fait 5 divisé par 2, ça nous ressort 2. Moi, je trouve que c'est pas très logique. Quand on fait 5 divisé par 2, je préfère que ça me ressorte 2,5 et que si je veux la partie entière, c'est un 5 avec double sèche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je suis peut-être un peu devant. D'autres différences, c'est par rapport au string. En, en Python 2, on avait Unicode et euh, STR. En Python 3, le STR, c'est de l'unicode. Donc, le, par défaut, on aura de l'unicode. En, ensuite, euh, ce qui est STR, du coup, ce deviendra du bytes. Une autre de, différence que je trouve euh, assez cohérente, c'est euh, là où je voulais en venir quand je parlais de conteneurs et de générateurs, c'est que notre dict.items, au lieu de nous renvoyer un conteneur, donc une liste, nous renvoie un générateur de type dictitem. Donc c'est logique que quand j'appelle dictitem, je récupère un dictitem et pas une liste. Enfin, voilà, pour moi c'est de la cohérence. Dans le même ordre d'idée, du coup, le dictiteritems disparaît. Parce que du coup, on n'en a plus besoin, le dictiteritems. En gros, c'est le dictitem de Python 3. Je ne sais pas si je fais clair. <rire> et enfin, les dernières différences entre Python 2 et Python 3 que je voulais aborder, c'est par rapport à la gestion de l'unicode. Comme je vous le disais, du coup, euh, par défaut, euh, nos, nos chaînes de caractères sont en Unicode. Donc, on n'a plus besoin de rajouter U devant nos chaînes de caractères. En revanche, devant nos chaînes d'octets, il faudra qu'on rajoute un B pour les transformer en bytes. Donc, dans le même ordre d'idée, à chaque fois qu'on qu appelait l'instruction Unicode pour euh, avoir du Unicode, on n'en a plus besoin, puisque c'en est déjà par défaut. Et euh, les méthodes de classe Unicode aussi, elles, elles sont remplacées par les méthodes de classe STR. En fait, on, c'est la même chose, mais au lieu d'écrire icône, on écrit STR. Et euh, ça implique aussi que les string I.O., partout où on appelle les string I.O., ça va devenir du by io. L'aspect financier. Donc, euh, quand Python 3 est arrivé, ça coûtait quand même assez cher pour les entreprises de passer à Python 3, sachant que... Euh, euh, le Je me suis perdue. <rire> Oui, sachant que ce n'était pas forcément nécessaire. Python 3, à ses débuts, n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. Donc, euh, beaucoup d'entreprises sont restées sur Python 2. Donc, enfin, ce qui est important <coughs> de savoir aujourd'hui, c'est que maintenant, Python 3 est quand même devenu très performant et la plupart de ce qui n'était pas compatible au début de Python 3 l'est devenu maintenant. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas passer à Python 3. Par contre, si on souhaite rester en Python 2, Là, ce qui va coûter de l'argent maintenant, c'est justement de faire des patchs de sécurité. Il faudra engager des gens pour le faire ou mettre des gens à nous dessus ou alors payer des entreprises pour le faire à notre place. De même que pour ce qui, tout ce qui est la maintenance, tout ce qui est la mise à jour des nouvelles, des nouvelles fonctionnalités, il faudra dans, dans tous les cas des, payer des gens dessus. Donc peut-être qu'on paye, ne on paiera personne tout de suite pour migrer, mais dans la, dans, dans la durée, on dépensera beaucoup plus d'argent pour rester en Python 2.7. Enfin, du coup, si vous n'êtes pas convaincu, c'est un peu un graphique pour euh, montrer comment a évolué euh, l'utilisation de Python 3. Donc, quand on est en 2014, là, tout au fond, il y avait à peu près 20% des projets qui étaient en Python 3. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont restés sur Python 2 au début. Ensuite, donc, euh, au, en octobre 2017, donc de l'année dernière, 75% des projets sont passés en Python 3. Et surtout, euh, la plupart des, des projets scientifiques sont passés en Python 3, alors que les projets de web sont restés, euh, enfin, sont pour, la, pour encore une grosse partie restés en Python 2. Donc, qu'est-ce que ça implique Ça implique que si vous, vous faites des migrations, vous êtes doué là-dedans, vous avez encore du boulot à faire, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui auront besoin de vous. Ça implique aussi que si vous, vous avez besoin de migrer, vous aurez quand même une communauté encore active, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en pleine migration. Maintenant, du coup, Philippe va vous parler de qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire une bonne migration. Donc, la, la première chose, c'est comment est-ce qu'on peut savoir que le, notre migration, elle, elle fonctionne et qu'elle est achevée. Ben, il faut pour ça avoir un certain nombre d'indicateurs. Et la seule façon d'avoir des indicateurs euh, fiables, c'est d'avoir une couverture de tests qui nous permette d'avoir euh, ces indicateurs. Donc, le but, euh, c'est de mettre en place dans un premier temps des ben, tests unitaires, si vous n'en avez pas, euh, et je connais beaucoup de projets qui n'en ont pas, malheureusement, ben, les tests unitaires permettent de tester les fonctions, une à une, et de s'assurer que euh, toutes ces API autonomes soient bien couvertes, et euh, garantir que lorsqu'on fera la migration, celles-ci n'ont pas été corrompues par la migration. La deuxième partie, c'est de mettre des tests fonctionnels. Donc Un test fonctionnel, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un ensemble de... Euh, de fonctions qui sont appelées les unes derrière les autres pour fournir une fonctionnalité. Okay. Et donc là, il faut aussi essayer d'avoir le maximum de tests fonctionnels euh, disponibles et automatisés pour éviter des pertes de temps. Euh, euh, un travail très laborieux pour pouvoir euh, tester l'application avant de rentrer en phase de, de production. <coughs> donc, il ne faut pas oublier que plus vous avez de fonctionnalités dans votre logiciel, plus... La, vous allez avoir besoin d'une quantité importante de tests fonctionnels parce que vous allez avoir plein de cas particuliers à gérer, plein de, de, de tests il faut faire attention, il y a deux grandes catégories de tests fonctionnels il y a ceux qui peuvent passer via les API et il y a ceux qui ne peuvent passer que par l'utilisation d'une interface graphique et donc là pour vous aider sur les, les interfaces graphiques vous avez des outils par exemple UFT qui est renseignement, s'appelait QTP ou alors un tas d'outils qui dépendent de la, du framework graphique que vous allez utiliser QT à son propre framework par exemple de test. Alors les tests de performance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand vous avez une application, le but du jeu c'est que vous alliez vers du mieux et non pas du moins bien. Donc il faudra penser à mettre en place des tests, avec notamment des tests de charge qui vont vous permettre de vérifier que le comportement de votre programme ne s'est pas dégradé avec la, la, le passage de Python 2 à Python 3. Ensuite, euh, ben, vous avez les tests de couverture. C'est bien beau d'avoir des, des, testé des fonctions, mais il est très dur de valider qu'on est passé partout. Alors Pour ce faire, il existe des, des logiciels spécifiques, les lo logiciels Steel Coverage, comme celui qui est indiqué, qui euh, permettent de valider que vous êtes bien rentré dans toutes les portions de votre code ou au moins de vous en donner une métrique qui vous dise que vous avez testé euh, 50%, 60%, 70% de votre code. Et ceci, vous allez l'utiliser en parallèle des tests que vous avez précédemment faits et ça va vous donner un indicateur de, que, de la fiabilité de ce que vous avez mis en place. Alors, d'après moi, si vous êtes à moins de 60% de code testé, le passage en production, bah, vous avez quand même des gros risques. Hein. Euh, c'est très dangereux parce que vous allez avoir des problèmes et en général les clients ne sont pas très contents un objectif sain est d'atteindre environ 80% là vous partez avec une bonne espérance que vous n'avez pas trop de problèmes cachés et donc je vais passer la main les tests dont je vais vous parler c'est justement les tests d'interface graphique donc comme disait Philippe on peut utiliser des outils comme UFT anciennement appelé UTP et, um, et aussi, c'est important d'automatiser les tests que l'utilisateur va faire. Okay. Ensuite, il y a aussi les tests humains. Parce que nous, en tant que développeurs, on va, faire, on va tester ce qui fonctionne. On va vérifier que tout ce qu'on a pensé, ça fonctionne comme on a espéré. Sauf qu'il y a aussi quand même l'humain qui va, comme on a écrit, rajoute une barre d'aléatoire. Ça veut dire que nous, on peut dire... Nous, enfin... On va utiliser comme ça, mais si on ne fait pas tester par quelqu'un derrière, ça quand même, on perd quand même quelque chose pour vérifier. Enfin, c'est important. Donc, euh, voilà. Ensuite du coup Philippe va vous parler du périmètre. Alors le gros danger dans une migration, c'est souvent le périmètre de cette migration. Alors là, je vais vous raconter une histoire qui m'est réellement arrivée il y a quelques années. J'ai travaillé dans une grande société qui m'a embauché pour faire une migration logicielle d'un logiciel dont les développements avaient démarré en 89. Donc un vieux logiciel avec un gros, euh, une grosse dette technique. Et le but c'était de changer le compilateur C qui était euh, dedans. Alors y a, euh, donc euh, j'arrive, euh, on me parle de ce compilateur, voilà, Visual Studio 6, qu'il faut changer absolument parce que nos clients sont sous XP, Visual Studio 6 ne, ne fonctionne pas bien sous XP. Donc on, euh, je leur pose la question, bon bah, votre logiciel il fait quoi euh, donc là, on commence à m'expliquer euh, que c'est un logiciel avec une interface graphique. OK, pas de souci. Notre interface graphique, elle est faite en quoi euh, Il bah, y a deux choses. Il y a une, une interface en mode MS-DOS avec une bibliothèque propriétaire et il y a une interface en WX Python. Ah, vous utilisez du Python dans votre application. D'accord. Euh, et euh, on, on commence à avancer un petit peu dans, dans la migration au bout de quelques mois. Et là, on se rend compte qu'il y a des bibliothèques euh, externes qui étaient utilisées et qui a été sous licence, qu'il fallait renouveler, qu'il fallait racheter les nouvelles versions, parce que ça avait été oublié. On se dit, ok, on commence à rentrer en production au bout d'un an de travail, et là, on, on envoie chez nos premiers clients, et nos premiers clients, ils nous disent, bah, ça ne marche pas. Euh, bah, nous, on est sur Oracle 11, bah, nous, on a fait tous les tests sur Oracle 9. Ah oui, bah, le client, il a changé de version de, de base de données, et donc il fallait que le logiciel suive. Ensuite, il euh, y, y a un client en Allemagne qui, est, qui nous dit « Moi, j'arrive pas à générer mes rapports. »« Ah bon euh, Oui, euh, bah, nous, on utilise Crystal Report. » Le problème, c'est que bah, c'était le seul client qui utilisait ça et que personne n'avait testé. Donc, la, la problématique du périmètre est une problématique extrêmement importante. On, euh, souvent, dans les logiciels, surtout quand ils sont très anciens, on, euh, les gens partent sur acquis, c'est un, un, une transformation de Python 2 à Python 3, mais ils oublient qu'il y a plein de dépendances vers l'extérieur. La première chose à se poser la question, c'est est-ce qu'il est, est -ce qu y a un changement d'OS qui est prévu Est-ce qu'il y a un changement de base de données Est-ce qu'il y a un changement de hardware Aujourd'hui, on a des, des hardware qui changent, des gens qui vont vers des, des, des armes ou alors vers des, des nouveaux processeurs d'AMD et qui peuvent vouloir utiliser certaines fonctionnalités. Les distributions de Python. Il y a C-Python, c'est la distribution principale, mais des fois, il y a des gens qui peuvent vouloir aller vers une, un autre type de distribution. Et vous avez tout l'outillage qui vous sert à construire vos versions. Ça peut être du SWIG, ça peut être un compilateur C++. Il y a plein de choses qui peuvent avoir une influence sur votre migration. Là, une fois que vous avez posé votre question en termes d'outillage, en termes d'environnement, de, il vous reste la question, ben, mon projet il dépend de quoi De modules standards de Python Lesquels De modules développés en interne Lesquels Ou alors de modules externes Et ça c'est une partie qui est importante, parce que les modules externes peuvent poser de gros problèmes. Alors une façon de déterminer les dépendances c'est un outil qui a été rajouté dans Python 2.3 qui s'appelle Module up, qui permet de trouver, en exécutant un script, tous les modules qui ont été chargés par ce script. En utilisant ça en parallèle de tous les tests de non-régression qu'on a pu mettre en place, on va obtenir une liste de toutes nos dépendances, internes ou externes. Et donc à partir de là, on va pouvoir créer un tableau. Et module par module, est-ce que ce module a été porté parce On peut avoir des mauvaises surprises pendant longtemps, WX Python, par exemple, n'avait pas été porté sur Python 3. C'est récent le jour. Est-ce qu'il y a des API qui ont été modifiées Par exemple, dans, le, dans mon cas à moi, la, les bibliothèques d'accès au marché euh, que dont je vous ai parlé tout à l'heure, toutes les API avaient été modifiées. Donc il faut réécrire du code. Est-ce que le, la licence a changé Ça veut dire est-ce que vous avez besoin de dépenser de l'argent pour acquérir de nouveaux logiciels Ou euh, vous êtes passé d'un logiciel qui était open source à un logiciel qui devient payant ou est-ce que simplement le module a changé de nom Ensuite, vous avez tout ce qui est module écrit dans un langage autre que Python. Alors, on a, Python est un langage qui est très bien, mais il y a un certain nombre de modules externes écrits en C, en C++, certains en Fortran. On peut avoir des problèmes de portage de compilateurs. On peut avoir des problèmes de librairies tierces qui sont utilisées. Des problèmes d'outillage, ou des problèmes de licence, comme je, je l'ai dit précédemment. Ensuite, on peut s'attaquer à la méthodologie de migration. L'important, c'est diviser pour régner. C'est une devise qui fonctionne principalement dans tous les problèmes de l'informatique. Découper en lots, en essayant de trouver des, des lots qui ont peu d'interaction avec les autres, afin de, de travailler par petits paquets. Il faudra former ça grâce à un graphe de dépendance qu'on aura pu, via module Finder, créer. Et on pourra euh, commencer à travailler principalement sur les modules externes. Pourquoi les modules externes ben, Comme ils ne sont pas faits dans la maison, euh, les, les, tous les modules maison vont dépendre de, de ces modules externes, mais pas l'inverse. Donc on va pouvoir isoler euh, cette partie-là de la migration. Et il faudra tenir compte de tous les outils. Parce que certains outils, euh, certains modules vont nécessiter certaines versions de compilateurs, certaines versions de suite certaines versions de bibliothèques, externes, Et on pourrait avoir des conflits entre plusieurs... Euh... Ensuite, euh, est-ce que le module est porté Les API ont-elles changé Pareil. C'est la même problématique. Est-ce qu'on va avoir des versions de modules incompatibles entre elles Donc, il faudra faire du gros tri. Ensuite... Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à travailler vraiment sur le code Python et on va pouvoir dans Python 2 importer grâce au package futur les fonctionnalités de Python 3, donc le changement pour la division, le changement pour la fonction print, les tester séparément via les tests de non-régression. Pareil, la gestion des imports qui a changé ou l'unicode et où on va pouvoir là tester un à un les modifications pour les faire évoluer on est toujours dans l'objectif d'importer du Python 3 dans, du, dans le Python 2, il y a une librairie qui est très utile qui s'appelle SIX. Donc, le but de SIX, c'est euh, d'utiliser les imports du type Python 3, alors qu'on est toujours dans du Python 2. Donc, ça fonctionne comme ça. Par exemple, là, j'ai un fichier en Python 2. J'ai besoin d'URL Open. Pour l'appeler, je vais le chercher depuis la librairie URL 2. En Python 3, les librairies ont été remaniées, elles ont été aussi recatégorifiées. Donc maintenant, url open, il se retrouve dans URL urllib.request. Là, la solution pour utiliser donc les deux imports, c'est d'utiliser 6, qui fonctionne aussi bien en Python 2 qu'en Python 3. Mais du coup, on va utiliser 6.urllib.request et importer notre url open. Donc là, on est toujours dans du Python 2, mais on a un import qui s'écrit presque pareil que le Python 3. Donc une fois qu'on sera vraiment passé en Python 3, on pourra juste supprimer tous les six de partout. Donc euh, SIX ne prend pas en compte absolument toutes les librairies, seulement elle en prend en compte une bonne partie et il y a une bonne doc documentation dessus qui, voilà, qui est quand même pas mal. Ensuite, donc, les outils qu'on peut utiliser pour aider à la migration. On n'est pas obligé de se souvenir de toutes les différences entre Python 2 et Python 3 parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais il y a un outil qui nous aide pour ça, c'est Tutos3. Donc c'est simple, ça s'installe avec Pipe tout simplement. Et pour l'utiliser, il suffit simplement d'écrire « Tutos 3 » et le nom de notre fichier ou de notre répertoire dont on aura besoin. Ça nous met en avant tout ce qu'il faudra modifier avec un petit moins devant et la modification appliquée avec un petit plus devant. Donc là, par exemple, ça nous montre vraiment que, voilà, toujours pour URL Open, qu'il faudra l'utiliser depuis notre librairie. Ça nous montre aussi que le print, le exception et le raise ne sont plus euh, utilisés de la même manière. Mais ça nous montre vraiment comment on doit les utiliser. Bien sûr, Toto Street c'est hyper utile, mais il faut quand même bien revérifier. Parce que des fois, quand on va faire euh, 4K values in uh, dict.items, ça va nous dire qu'il bah, faut transformer notre dict.items en liste. Donc, il... Enfin, il y a certains bugs, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même très, très utile. Ensuite, si, comme moi, vous devez garder une partie de compatibilité entre Python 2 et Python 3. Donc, ça, ça a été mon plus gros problème c'est qu'il fallait que mon code soit compatible dans les deux versions pendant un certain laps de temps avant de passer à Python 3. Donc, pour ça, on vous a parlé de, de, de, de futur on vous a parlé de Six. Hum. Mais il y a aussi, du coup, l'outil Toto3, donc lui il se base. 6 euh, pardon, qui se base sur Toto3 mais qui, en plus, du coup, apporte les, les imports qu'il qu faudra. Et ça apporte, en fait, toute une manière d'écrire qui fait que ce sera compatible en Python 2 et Python 3. Donc, par exemple, en se basant sur la version Python, tout simplement, quand on ne peut pas faire autrement. Mm. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire après la migration. Donc là, on, en est, on est passé à Python 3, tout fonctionne bien. Maintenant, l'intérêt, c'est si on est passé à Python 3 c'est qu'on veut utiliser les, les fonctionnalités de Python 3. Donc là, on vous a mis un exemple avec list dir et scan dir. Donc en Python 3, l'apparition de scan dir, ça nous permet quand même euh, d'avoir de très bonnes performances. Et ça fonctionne comme ça. Donc moi, ce que je veux faire, bon, c'est un peu euh, moche, mais j'ai un dossier Anaconda 3 et je veux simplement répertorier tous les fichiers .pi qui sont dedans. Donc en utilisant list dir, donc ça, c'est ma fonction qui utilise list dir, elle est ici je vais mettre 7 secondes. 14. En utilisant, du coup, Scandier, je vais mettre 1 seconde secondes. Donc, à peine 2 secondes pour pouvoir le faire. Donc, là-dessus, c'est quand même beaucoup plus performant. Ensuite, il y a l'utilisation du générateurs. Donc là, on vous a mis deux types de générateurs différents qui fonctionnent très bien. Donc là, le but de ces deux fonctions, c'est de m'afficher 0, 0,1, 0,2 jusqu'à 1. Donc, on peut le faire soit avec un yield je ne vais pas non plus m'attarder dessus parce qu'il y a de très bonnes documentation sur Internet. Soit du coup de cette manière, mais enfin là c'était simplement pour vous donner des exemples. C Je ne m'attarde pas. Enfin, vous avez peut-être déjà entendu parler des conteneurs en compréhension, ou des comprehension list, ou des comprehension dict. Euh, le but, c'est d'améliorer encore une fois un petit peu les performances. On on a tous l'habitude d'écrire euh, ceci, par exemple. Donc, j'ai une liste A avec 1, 2, 3, 4 dedans, un dictionnaire B qui est vide. Et moi, ce que je veux, c'est que mon dictionnaire, il ait en valeur en clé, le, enfin, le 1, mais sous forme STR, et en valeur le 1 sous forme d'entier. Donc, voilà, on peut le faire avec un for X in A, etc., etc. Mais on peut le faire aussi sous forme de compréhension de dict donc là, je mets ce que je veux en clé, deux points, ce que je veux en valeur, pour chaque valeur de A. Tout simple. Donc en plus d'être plus lisible parce que ça prend que deux lignes, c'est quand même plus, plus performant, un petit peu. Ensuite, il y a le formatage. Donc euh, depuis Python 1, on peut euh, formater une chaîne de caractères de cette manière. Donc là, j'ai ma variable name avec la, la chaîne de caractères totaux à l'intérieur ce que je veux, c'est inclure Toto dans My Name Is. Pour ça, je peux utiliser le pourcentage S et à la fin, après ma, ma chaîne de caractères, je, je rajoute un pourcentage et ma, et ma variable entre parenthèses. En Python 2, <coughs> il, y a, oui, ça, il y a le point format qui est apparu. Donc, il suffit juste de mettre des accolades là où on en a besoin et à la fin de la chaîne de caractères, on fait un point format avec nos variables, nos, oui, nos, nos variables dont on va se servir. Euh, depuis 3.6, il y a les f-strings qui sont apparus, qui pour moi maintenant un petit peu plus de lisibilité, c'est qu'on a notre chaîne de caractères, on rajoute juste un f devant, et dedans, on a juste à mettre nos variables directement entre parenthèses. Ça nous évite d'avoir des trucs encore après. Et puis, voilà. Rapidement, là, vous avez la possibilité après de recompiler du code euh, via la GIT euh, NUMBA qui va vous permettre de gagner de grosses performances. Là, par exemple, dans l'exemple de la suite de Fibonacci, juste en rajoutant ceci, vous allez pouvoir passer d'un temps de 5 secondes 52 pour la Fibonacci de 35, et la version compilée avec Numba, vous allez passer à 69 millisecondes. Vous allez donc avoir un gros gain de temps. Vous avez aussi tout ce qui est les outils de mise en cache. Qui vont vous permettre de, de gagner des, du temps sur des performances. Et cet outil, est, par contre, a été bas de portée en Python euh, 2 par la suite. En conclusion, les migrations sont un peu comme les enfants il n'y en a jamais deux de pareil. Donc faites bien attention. Ne partez pas avec l'idée établie qu'en en, qu en, en ayant fait une, la suivante se passera pareil. Ce n'est pas du tout vrai. Il faut penser systématiquement à découper en étapes. Et l'important, encore une fois, c'est qu'à chaque étape, il faut vraiment tester, toujours tester. C'est le plus important dans une migration, c'est tester. Et ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que du coup, il y aura forcément des difficultés. Il n'y a aucune migration qui se fasse comme ça, sauf peut-être celle que j'ai faite. Mais en dehors de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent vous aider. Donc, par exemple... Donc, par exemple, si vous avez besoin d'aide, la société INVIVO, euh, qui est, euh, dont vous avez l'adresse, qui, qui euh, fait ce genre d'opération. Ou alors, vous pouvez appeler Mathilde. Donc, voilà. Elle est jolie, ma carte de visite, non Une minute pour les questions. Très bien. Des questions non, c'est bien, non, c'est vrai, il n'y a pas de question. Tu as carte de visite oui. Ouais, elle est, elle est jolie, hein. j'en ai des vraies si tu veux. Hein. <rire> oui. Je vais récupérer un vieux code, et dedans, il y a la migration à la moitié. Est-ce que vous n'auriez pas un outil qui permet de détecter le bout de code en fait est-ce qu'on n'aurait pas des outils qui pourraient détecter des bouts de code en Python 2 et des bouts de code en Python 3 Là, ça ne me vient pas à l'esprit. Il un module, mais pas <rire> En général, tu as toujours une partie de code qui peut tourner en Python 2 et en Python 3. C'est pas un système en français. Après, en fonction de ce que tu veux, c'est ce que je disais, si tu veux du Python du 3, tu as la librairie du coup, 3, euh, si tu veux du Python 2, tu as la librairie sur 3.2.2. Et du coup, euh, de, voilà, c si tu veux aller en Python 2, tu peux utiliser cette librairie. Si tu veux aller en Python 3, tu fais tout au 3 et ça te met ce qu'il faut pour aller en... Alors, oui Mon code, il peut être en Python 2, en Python 3 mmh. ou compatible. Euh, mmh. Je voulais savoir s'il y avait des marqueurs autres que le Shibang euh, pour, pour dire ce code est Python 2, Python 3 ou compatible euh, je ne sais pas s'il en a qui existent. Moi, ce que je faisais, c'était avec des commentaires tout simplement, où j'avais, euh, je m'étais mis un mot clé en fait pour dire, bah, ce fichier-là, il est compatible, il faudra le remodifier après. Non, ouais. Oui. C'est pas qu'elle se passe mal, c'est qu'elle peut prendre du temps. On peut rencontrer des, des problèmes dans toutes les migrations et ça prend du temps. Euh, regardez Dropbox, trois ans. Ah oui. <rire> oui. bah oui, oui. en fonction de la, de la base de code ça, peut, ça prend un temps énorme est-ce que les, les erreurs l'erreur bah, c'est de vouloir tout faire en même temps ça il faut découper il faut vraiment découper en morceaux et il faut avoir une base de test qui vous permette de valider que chaque morceau que vous avez migré euh, est bon parce que en général vous avez, vous avez un premier morceau le deuxième morceau va s'appuyer sur le premier etc et donc euh, si vous n'êtes si vous pas sûr de la migration du premier morceau vous risquez de ne pas être sûr de la migration du deuxième, etc., et d'induire des problèmes, euh, et vous aurez du mal à déterminer d'où vient le problème. il y a pas beaucoup de tests, ce que vous Il y a forcément des moyens de, de faire un découpage. Avez, euh, le module Finder vous donne les modules euh, qui sont chargés module par module, et vous allez pouvoir avec ça euh, normalement faire un graphe de dépendance de, de vos modules. Et il faut euh, isoler des bouts de graphe qui sont pas dépendants d'autres bouts de graphe pour pouvoir euh, faire le travail. Et il n'y a pas 136 000 solutions. Sinon, euh, si vous faites tout d'un coup, bah, vous rajoutez de la complexité et euh, ça va vous prendre encore plus de temps. Mais euh, c'est pas impossible. Bah, non, c'est pas impossible. Les outils euh, tout ou free, tout ou six, etc. vont vous aider. Mais vous allez prendre du temps. Ne, ne serait-ce que pour valider que votre migration est, est correcte. <rire> Thank you.